Bonjour élèves musiciens, j'espère que tu vas bien. Ce matin, Evelyne, qui est abonnée à la chaîne YouTube Armo Chopin, m'a donné cinq mots. Tracteur, papy, castor, rivière, amitié. Cette liste de cinq mots m'a inspiré, j'en ai fait une chanson que voici. Quand j'étais petit garçon Je faisais le fanfaron sur mon tracteur Dans mes rêves d'utopie Je faisais comme mon papy agriculteur Comme lui par tous les temps Était automne ou printemps admirateur Lui me trouvait très mignon Il m'appelait mon compagnon cultivateur Il m'apprenait son métier par fierté, par amitié, C'était mon plus grand bonheur. C'était bien le Canada, Magnifique diaporama, Mais quelle splendeur, Les montagnes et les rivières, Et ma terre nourricière, Jeune baroudeur, J'aimais respirer l'air pur, Et je humais la nature, Ses bonnes odeurs, la colline de Saint-Victor et mes copains les castors, grand constructeur. Souvenir de mon enfance, mon grand-père, sa bienveillance, faisait chavirer mon cœur. Aujourd'hui il n'est plus là, mais ça fait longtemps déjà qu'il est parti. Je ne vis plus au Canada, mais à couilly dames près de Paris. C'est joli, la Seine-et-Marne, un département de charme surtout la nuit. Je regarde les étoiles et je plonge mon regard vers l'infini. Je peux partir apaiser, mon petit gars va hériter de son papy, les terres que j'ai cultivées, il va les faire fructifier, c'est vraiment très beau la vie, alors est-ce que ça t'a plu, tant mieux j'en suis ravi, est-ce que toi aussi tu veux faire des chansons, oui, alors sache que j'anime un stage cet été, tu trouveras le lien dans la description de la vidéo. Un stage pour apprendre à écrire des chansons, paroles et musique. Tu vois, ce n'est pas si difficile quand on a une bonne méthode. On te donne un thème le matin et à midi, tu as déjà fait ta chanson. Voilà, voilà. Donc, c'est un stage sur 6 jours en petit comité. Et je vais t'apprendre tout euh, ce que tu dois savoir pour savoir écrire de bonnes paroles les rythmer, trouver euh, le rythme des paroles, mais aussi trouver le rythme de la mélodie, trouver la mélodie, les accords, et ensuite, tu n'as plus qu'à chanter ta chanson. Voilà, voilà. Tu cliques sur le lien qui est dans la description de la vidéo, ou sur le « i » comme invitation, et je te donnerai toutes les infos sur le déroulement du stage. Allez, je te dis à bientôt, cher élève, mais n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne.